Chers étudiants, bien sûr, je veux dire chers diplômés, puisque c'est maintenant comme ça qu'on vous appelle depuis la cérémonie de diplôme qui a eu lieu euh, le 9 avril dernier au Zénith. J'ai le plaisir de vous donner toutes les informations sur cette page pour que vous puissiez récupérer le cas échéant votre précieux sésame. Et je voudrais vous dire le plaisir qu'on a eu à vous voir tous euh, sur scène et rappeler euh, des choses que j'aurais pu vous dire si on avait plus de temps dans nos échanges de façon solennelle. Premièrement, ayez confiance en vous, vous avez eu un beau parcours, une belle formation et on va suivre de près ce que vous devenez dans le monde professionnel que vous allez pouvoir intégrer avec beaucoup de confiance et le sourire. Deuxièmement, Continuez à exercer votre esprit critique, à être créatif, à transformer les organisations auxquelles vous appartiendrez. Et puis troisièmement, euh, bah, donnez-nous de vos nouvelles, revenez-nous voir, que ce soit pour des cours, des masterclass, pour encadrer euh, demain de futurs stagiaires ou pour des tours immédiats auxquels nous aurons le plaisir de participer avec vous. Bonne route, euh, bravo encore pour votre diplôme et à bientôt.